moi, ce que j'ai vu, c'est qu'avec beaucoup de sportifs de haut niveau, pendant le premier confinement à l'époque, où là, pour le coup, les compétitions étaient totalement annulées, eh bien, il y avait des « il faut »,« je dois »,« je dois m'entraîner »,« il faut que je reste au top », etc. Alors qu'il n'y avait aucune date de préciser. Donc, la première chose à faire déjà, c'est 1. de hein, Revenir à la base, c'est pourquoi est-ce que je fais du sport dans la vie Pourquoi est-ce que je fais du sport Pourquoi est-ce que je fais de la compétition ben, souvent, c'est parce que j'aime ça, parce que ça me rend heureux, parce que, euh, que j'ai du plaisir. Donc, s'il n'y a plus ces trois points-là déjà, ben, là, c'est important de commencer à se poser des questions. Parce que si on s'entraîne juste, ah, il faut que je sois au top, mais on ne prend plus de plaisir, ben, c'est qu'il y a quelque chose et euh, à un moment donné, on va peut-être... Se blesser. Je pensais à une sportive en arrivant, on va peut-être se blesser parce qu'on parce qu s'est dit allez, je dois m'entraîner pour être au top alors qu'il n'y a pas de compétition et j'ai envie de faire autre chose. Donc, le deuxième point, en fait, c'est revenir à est-ce que ça m'inspire aujourd'hui de m'entraîner Est-ce qu'aujourd'hui ça m'inspire est-ce qu'il n'y euh, a pas autre chose qui m'inspire dans la vie qu'on revient sur le, le système de valeur par exemple j'avais un sportif on avait regardé pendant le premier confinement son planning il avait que deux jours donc un sportif de niveau olympique il avait que deux jours de repos sur les six prochains mois et là il s'entraînait il n'avait pas de compétition il s'entraînait comme un fou et à un moment donné bah, il se disait allez il faut que je m'entraîne je dois m'entraîner mais surtout il était frustré il était pas bien dans sa peau parce que bah, ça le saoulait de s'entraîner pour rien et du coup lorsque je dis ok mais tu as envie de faire quoi voilà bah tu sais quoi j'ai envie de faire du vélo ok bah, va faire du vélo en fait si as envie de faire du vélo et ce qui revient sur le troisième point le troisième point c'est mettre de la clarté ce qui nous a permis à lui s'autoriser à arrêter le sport pendant un instant donné donc son sport pendant un, pendant un certain temps c'est de mettre de la clarté je lui dis ok quand vont être tes prochaines compétitions qui vont arriver où ce sera sûr voilà bah ce sera en janvier donc c'était de six mois après ok combien de temps tu peux t'arrêter de pratiquer ton sport et tu sais que le jour où tu reprends boum en, en temps de temps tu as récupéré ton niveau il fait franchement là je peux m'arrêter un mois et demi et je sais qu'en m'entraînant à fond deux mois trois mois grand maximum j'aurais récupéré mon niveau donc là en gros ce que je lui ai dit c'est qu'en gros ce que tu es en train de me dire c'est que si pendant un mois et demi tu t'arrêtes quasiment totalement enfin à côté tu fais ce que tu aimes tu vas faire du vélo etc en même pas trois mois tu auras récupéré ton niveau c'est ça que tu me dis ouais c'est ça que je dis et donc derrière ça lui a permis de faire une bonne coupure de deux semaines d'oublier son sport et de faire ce qu'il avait envie d'aller à la campagne d'aller euh, respirer des fleurs pendant le printemps etc pour être bah, juste bien et pouvoir reprendre à son rythme Là, j'avais eu récemment au téléphone pour pouvoir reprendre à son rythme être simplement bien dans ce sport après ok c'est à dire que si tu n'as pas d'objectif et que pour toi, tu vis que pour la compétition, bah, ça va être dur d'avoir euh, et de t'engager dans ton sport si tu n'as pas de compétition. Donc, mets-toi au clair, ok, les compétitions, elles vont être temps. S'il y a une année blanche, il y a une année blanche. Et du coup, en sachant ça, bah, est-ce que je suis prêt à m'arrêter un mois et après reprendre, et reprendre à fond l'entraînement pour revenir au top, en fait. Et c'est ok, va nourrir tes autres valeurs si ça t'inspire vraiment. Si aujourd'hui, bah, ça te fait plaisir de faire du sport et de t'entraîner même s'il n'y a pas de compétition, bah, tu continues ça. Euh, en fait, peu importe, l'important c'est fais ce qui te fait plaisir et ce qui t'inspire réellement et agis. Dès qu'il y a une peur qui t'empêche d'agir, dis-toi que ça c'est la mauvaise voie. Donc agis en fonction de l'opposé de la peur, juste dans ce qui t'inspire et ce qui te fait plaisir, qui est la base, la base, la base de la performance, c'est le plaisir. Et voici pour cette vidéo, pense à mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Et ensuite, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et eh ben, tu réserves en commentaire là, gratuitement